Dans cette vidéo, on va analyser les logs d'un abonné. On va voir tout ce qu'il peut faire pour s'améliorer en termes de stuff, en termes de ordre de compétences, en termes de tout ce que tu veux. Et cet abonné là, c'est Cacahuète. Cacahuète, c'est un orc, il est guerrier et je te montre sa page de profil tout de suite. Voilà le profil de Cacahuète. Donc Cacahuète, il fait des logs en gris, en vert et il en va être. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas bien donc, du coup, on va se baser sur pas mal de choses. On va se baser sur deux joueurs qui partent haut sur Hungering Destroyer pour également voir un petit peu leur cycle, etc. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Donc, dans un premier temps, Cacahuète. Si on peut aller checker un petit peu d'infos sur Cacahuète, je vais prendre par exemple son dernier Le dernier kill. Donc, par exemple, on va prendre le Destructeur Affamé, parce que c'est un bon boss, c'est un boss poteau, etc. C'est parfait pour voir pas mal de choses. On va cliquer le Destructeur, il a fait un seul down, il avait 215 de belles à ce moment-là. Et... Papapapa, donc 215 d'e-level, il a fait une perf à 13 normal et à 24 en e-level. Donc si on va checker rapidement, à ce moment-là, cacahuète déjà, on peut regarder un petit peu ses stats. En termes de stats, qu'est-ce qu'il a, qu qu a, notre cacahuète Du coup, il a... Déjà, il a les bons talents. Ok, les talents ils sont bien. Ce qui est important c'est de jouer Warbreaker, Avatar, Ravageur, School, euh, school Sleeper, c'est bien. Et en termes de stats, du coup, on se situe sur du. Donc sachant que le premier stat c'est le crit, deuxième c'est la hâte, et après whatever, mais c'est deux stats là importantes. Il a 442 crit, 502 hâte, beaucoup de maîtrise, beaucoup trop de maîtrise, et euh, un peu trop de poly aussi. Bon après, euh, j'imagine qu'il a, il a équipé ce qu'il pouvait. Bon, en tout cas, évidemment, si dans un monde tu peux augmenter ta crit, ton crit. Voir ta hâte, surtout ton crit, hein. le crit c'est vraiment très important, euh, au sacrifice de la maîtrise ou de la versa, vraiment ne pas hésiter. Par exemple là tu joues signé, signé tu l'as mis en crit hâte, ouais c'est parfait. Mais ouais c'est ça, il faut du crit et de la hâte, bon j'imagine tu t'en doutes, mais en tout cas si t'arrives à choper c'est bon, et évidemment sinon il euh, level le prime. En termes, de, euh, en termes de soulbind, du coup il est parti sur nadja, ce qui est bien. Par contre, par contre, par contre, par contre, tu joues Mortal Combo, donc le truc sur la frappe mortelle en étant 20 tirs, c'est pas fou. En vrai, là-dessus, donc ça c'est très bien, par contre tu joues Master Mastononte descend, ça c'est la grosse valeur sûre. Si on prend par exemple l'exemple d'un mec qui jouait 20 tirs aussi, hein, qui a passé haut sur ce fight, on va regarder rapidement, lui il joue, donc il joue pareil, évidemment il joue ça... Donc le, euh, la chaîne du Garnot Mais sinon le deuxième truc qui est pris C'est le Dungeon Chest Ça en mono c'est ce qu'il faut chercher à prendre en guerrier arme Donc mine de rien ça fait quand même un bon petit up de dégâts Donc en gros quand tu vas viser une cible il va te faire moins de dégâts Et tu vas faire 3% de dégâts supplémentaires Donc déjà ça c'est pas mal Et quand tu peux mater Bah lui il est blindé de hâte Il a du crit Mais et si tu regardes l'autre également Un autre mec qui a bien parse Ouais beaucoup de crit 600 de crit 400 Et après un peu moins des autres Encore que c'est assez équitable chez The Mineur une fois que tu as ça. Une fois que tu as les bons liens d'âme. Donc c'est juste pour l'instant, déjà un petit top, tu pourrais au moins mettre les bons liens d'âme. Ensuite. On va regarder un truc qui est assez basique. On va regarder... Bon déjà, il y a un kill timer long. Hein, donc évidemment, ça n'aide pas d'avoir un kill timer long. Encore que, au moins, il y a une grosse phase d'exec et tu peux te faire plaisir à la fin. Là, on peut voir que sur l'open, tu montes à 7k5. Ok, tu t'as 215 level, etc. Mais un guerrier arm à l'open, ça monte extrêmement haut. Tiens, par exemple, si on va mater... Lui, si on regarde son open, il monte à 25k, 25k mono, et l'autre il va monter environ dans les mêmes zones. il monte à 22k. Donc là il y a déjà une différence de 12500, donc plus de deux fois le DPS. Alors les mecs ont plus de gear, hein. là si on prend les mecs là en l'occurrence, le mec là par exemple... Il a, tac tac tac tac tac, il e level 227 et l'autre il doit être à peu près dans les mêmes zones Évidemment, l'e-level joue énormément sur les dégâts et ce que tu es capable de fournir Ça, euh, ça voilà, tu pourrais ni faire, 230 e-level, Armand 233, etc, évidemment ça y joue Mais, mais je choisis que ça ne joue pas tant que ça et tu peux au moins monter à 15 000 facile sur une open en faisant le bon cycle Donc on va voir rapidement déjà quel est ton cycle d'open parce que c'est le premier truc qui est important mine de rien si tu gères bien ton open généralement ça va pouvoir découler plus rapidement sur la suite et bien maîtriser son open c'est extrêmement important donc si on va dans chronologie donc ça c'est le graphe de cacahuète sur l'ordre des compétences qu'il a fait on peut voir que direct a fait charge double charge ça c'est une bonne chose direct a dumpé en, en condemn je ne pas que ce soit une bonne chose ici, mais on veut mettre honnêtement un, un casse-crâne. Soit tu fais charge, casse-crâne, charge, soit tu fais juste charge, charge. Mais ton but ici, ce n'est pas déjà de dumper ta rage, c'est d'en avoir un max. Pour le moment où tu vas mettre Warbreaker, plus tout, tout, tout, tout l'univers. Tu vas mettre ton trinket, tu vas mettre ton racial orc, et tu vas mettre également ton ravageur. Donc ce qui est vraiment important, c'est de line tout. tu vois. Ici, si on va mater par exemple les graphes des autres, je ne les ai pas regardés avant. Ça va être la surprise, mais normalement c'est ce qu'ils font. Si on va mater ici, cast timeline Tu vois, c'est charge charge Lui il n'est pas, pas parti sur l'option cast crâne Il met, oui il y a également pré hein. Ça c'est important également Ça quand on progresse avec ta guide Si tu sais que tu penses que tu peux donner le boss Il faut utiliser des prépotes, vraiment important Donc là, tu as avatar Et d'accord, hein, il met pas son racial orc ni rien Peut-être qu'il n'est pas orc hein, d'ailleurs Mais euh, là il faut tout mettre, hein. il faut mettre trinket et, et tout le bordel Donc avatar, ravageur Frappe du colosse ça, c'est vraiment important. C'est ravageur, frappe du colosse. Tu mets les deux. Pff, limite plus importante. Mais ça, c'est vraiment important. C'est là où tu vas faire un max de dégâts. C'est là où tu vas pouvoir avoir de la rage infinie et où tu vas faire un proc ton signé. Oui tu joues bien Signé également, Donc tu joues la bonne légendaire Donc là il faut que tu dump, que tu mettes tout pour avoir, Parce qu'en fait Signé quand tu as utilisé tes pouvoirs comme avatar etc ça va te faire proc les autres Et c'est là où tu as une énorme phase de dégâts et de burst Parce que là tu vas tout proc, t'es sous avatar, t'es full rage etc Et ton but c'est de mettre un max de condemn Normalement sur les 20 premières secondes une... t'es full buff et après tu mets 14 exécutions on va voir combien il peut en mettre, là il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à, à la rigueur 15. On va dire que lui il en a fait sur les 20 premières secondes, outre le fait de s'être booster, il a réussi à caler 15 condamnes, qui sont toutes boostées, etc. Si on reprend par exemple le cas dans ton cas, cacahuète, du coup toi t'es parti direct sur une première condamne, et celle-ci elle compte pas vraiment, et aïe ah, t'as pas mis avatar non plus ah l'avatar il est mis où Ah il est mis grave tard l'avatar Ouais ça, ça c'est important hein. L'avatar là du coup tu le mets à 30 secondes euh, L'avatar faut vraiment vraiment vraiment tout line Sur War, le principe c'est vraiment Sur toutes les classes c'est pareil C'est tu mets tous tes cooldowns ensemble Parce que plus tu mets des cooldowns ensemble Plus tu vas être fort Typiquement augmenter de 20% tes dégâts hors burst Ça va pas augmenter de grand chose Augmenter de 20% tes dégâts pendant le burst c'est fort Donc là il y a Ravageur également Tu l'as des lay Ouais, il est délai, il est délai tard Faut vraiment tout mettre ensemble ici Tu vois genre il est à 20 secondes, l'autre à 30 secondes Faut que Ravageur, Avatar, Frappe du Colosse Boum, 2 secondes, c'est parti cherche c'est bien vraiment. ça c'est excellent Ça c'est vraiment bien, ça c'est une bonne idée Là tu très bien également dans un hiton racial Tu peux très bien le mettre direct, hein. tu te fais une macro tu mets, tu mets Avatar, tu mets Frappe du Colosse Tu mets ton racial orc et tu mets la pré pote D'ailleurs la pote tu l'utilises tu l'utilises ah, en phase exacte euh, C'est vrai que vu que t'as un kill timer long en soi c'est pas déconnant. C'est vrai que c'est ça, du coup, c'est pas déconnant. On y reviendra, mais après, bon, euh, peut-être pas partir le principe, vous allez faire 7 minutes sur le boss. Mais, euh, mais, whatever. Donc, après, généralement, tu mets tout. Honnêtement, tu te fais une macro. Alors, ça, je te conseille quand même de le faire à la main, pas dans la macro, la, la prépote. Mais, mais une macro, tu fais tout. Donc, tu fais frappe du colosse, Warbreaker. Oh, pardon. Euh, Warbreaker du coup Qui est l'équivalent de la frappe du colosse Tu mets ton racial orc, tu mets euh, ton trinket En l'occurrence, rien que ça c'est ultra value Et tu vas mettre ton avatar avec Donc tu les 4 qui vont être parfaitement line Sur euh, ta courbe Et tu vas juste mettre en plus ton ravageur À partir de là tu vas pouvoir dump les execs Tu vois du coup là tu te retrouves vraiment faible en, en rage Du coup tu peux pas enchaîner Là tu vois par exemple tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8 T'en as 8, tu vois il en a 15 et 15 surboostés donc forcément la différence déjà dès le début de dps que tu peux fournir elle est forcément monstrueuse Alors certes d'ailleurs tu vas mettre un petit peu plus de dégâts parce que tu, tu délay tes cooldowns mais faut aussi voir ça c'est que sur WoW les cooldowns bah, c'est assez basique C'est que les cooldowns si tu les utilises bah ils vont être en recharge derrière et ton but c'est de tout le temps les mettre en recharge pour pouvoir les avoir un maximum il y, y a deux buts, c'est un, les avoir le plus possible et deux, les avoir au meilleur moment des fois effectivement il vaut mieux délay de parce que ça te permet de les avoir à un meilleur moment et au final tu pourras en mettre autant dans le fight ou des fois tu vas en perdre un mais c'est vraiment un meilleur moment mais sur des boss mono en général à moins qu'il y ait des mécaniques de ouf tu vas pas délayer, tu vas les mettre en cooldown. Typiquement, si tu les récupères et qu'il va faire euh, son, son truc où il dévore tout le monde, là, effectivement, tu attends, attends qu'il dévore tout le monde, et ensuite, tu mets tes cooldowns. Mais dans l'absolu, les cooldowns, sur donne sur haut. Dans 95% des cas, tu les mets en cooldown et il faut vraiment les mettre direct en cooldown pour en, pour en bénéficier un maximum. Ça, c'est vraiment très important. Donc déjà, là, honnêtement, rien que tu fais ça, tu prends ton test du LList, tu mets tout en même temps, tu te fais une grosse macro-ca, tout ça, tu utilises bien ta potion de force sur le burst du début, ah, rien que là, tu vas te mettre, mais Extrêmement bien Ensuite si on regarde un petit peu l'ordre d'exécution du coup au niveau de ton fight Donc c'est parti on va aller mater ça rapidement C'est parti Donc il y a tout ça Ensuite le casse crâne tu l'utilises Donc ça c'est bien Il y en a qui l'utilise au début d'autres qui l'utilisent qu'après Honnêtement c'est pas gênant il faut bien l'utiliser en cooldown hein, Pareil pour bien récupérer la rage Il va y avoir des phases où le boss Et là où c'est ça qui va m'intéresser il va faire hmm. Tu vois déjà là, je vois un autre truc qui est très important C'est que tu n'utilises pas le renvoi de sort Je vois pas dans ta liste de ça et Renvoi de sort, c'est extrêmement fort sur ce fight On va prendre par exemple lui, à tous les coups, il va l'utiliser Voilà, il l'utilise Donc si on prend par exemple lui, Renvoi de sort Tac, tu vas regarder Touk touk touk touk touk Il va l'utiliser à 37 secondes Et du coup, tu vois, il perd pas d'uptime. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'en War sur Spite, Le spell reflect te permet de dodge De pas prendre les dégâts de la mécanique où tu as l'orbe à poser donc, par exemple, si on va checker, ici, à 37 secondes, il l'utilise. Si on va regarder au niveau du replay, 37 secondes. Tac, 37 secondes. Tu te mets là. Tu vas checker euh, les compétences qu'il y a. Donc là, il y a, il y a les miasmes, blablabla. Et là, tu vois, tout le monde part parce que tout le monde se spread pour aller poser son orbe. Mais lui, il a pas besoin parce que lui il a juste à faire spell reflect et tu verras sa vie elle va pas bouger Il va prendre zéro dégâts, il spell reflect, boum, il reste sur le boss, il prend pas de dégâts Et ça c'est extrêmement fort parce que le l'uptime c'est là où t'as la plus grosse Une des plus grosses mais généralement la plus grosse différence entre les mecs qui vont parser en légendaire et les mecs qui vont pas parser en légendaire C'est à dire que il faut que tu regardes au niveau de ta classe par exemple sur, euh, sur le Discord des War, il y a ça, il hein, y, y a la liste, euh, également je peux te la donner sur mon Discord si t'as besoin, mais il y a la liste de euh, tous les sorts que tu peux renvoyer de sorts. Et sinon, simplement, tu vas sur les logs des mecs et tu regardes ce que les autres guerriers font, exactement comme je suis en train de faire. Et tu dis, bah tiens c'est bizarre, le mec il se barre jamais du buzz, et tu te fais, ah mais peut-être qu'en fait, et là tu vois le fait de mettre ton renvoi de sort va faire en sorte que tu ne prends pas les dégâts de la boule, donc tu n'as pas à aller partir au fond de la salle, tu n'as pas à perdre de temps et à revenir. Alors, tu as le bon réflexe, tu utilises un interve, tu pourrais même utiliser Charge pour revenir sur le boss, mais le mieux, c'est de ne pas quitter le boss, et tu as cette chance en guerrier d'avoir renvoi de sort, qui est un des sorts les plus puissants de tout le jeu, c'est peut-être même le plus puissant, tu vois, genre des sorts défensifs, c'est que 25 secondes, tu mitiges 20% des dégâts magiques, et en plus, ça te permet d'outrepasser un Paquet de mécanique c'est très très fort le mode sort et c'est vraiment kiffant en plus de le faire et de te prendre. Bah, allez, vas-y, bah tiens vas le boss, bah alors hein, tu me fais pas de dégâts, bah non, c'est vrai que c'est très très kiffant le en mode sort. Donc, ici dans ce cas là, en l'occurrence, t'avais pas besoin de déconnecter du boss et euh, du coup là, t'aurais gagné déjà 5-10 secondes de DPS, tu te rends compte? 10 secondes de DPS parce que là, t'es parti, Heroic Clip, là déjà, aurais pu remettre mettre un GC avant d'Heroic Clip, je pense. T'as attendu que ça pète, t'es revenu avec l'interne, c'est sûr, hein, là on va checker, du coup, 37 secondes, pareil, un hein, même timer de fight que chez eux, hein, c'est logique. Tu vas à 37 parce que c'est pas dépendant des HP sur ce boss, tu vas à 37 secondes, bloum bloum bloum bloum bloum et là, effectivement, du coup, t'as tout le monde qui se barre, même d'ailleurs ton pote War Fury, donc faut pas à lui dire aussi, hein, de regarder la vidéo, mais ton pote War c'est pareil, hein, il a également accès au renvoi de sort, il n'a pas besoin de se barrer. Donc là, vous, vous barrez et tu perds, t'as vu beaucoup de temps d'uptime, donc toi t'es ici en l'occurrence, et tu vas tout au fond de la salle pour poser un ordre. ce qui en soit est une bonne chose niveau strat, mais tu vois tu perds 10 secondes de dps, c'est monstrueux. Euh, après bon là je pourrais dire également des choses au niveau des soaks mais, euh, mais bon ça je vais pas rentrer sur, la, sur les strats euh, dans cette vidéo au niveau de ta guilde hein, euh, on fera d'autres vidéos purement strats euh, dédiées au boss euh, où on peut analyser des logs euh, ça sera une autre thématique de vidéo mais on va déjà juste regarder toi ce que tu peux faire de mieux donc là dessus vraiment tu peux déjà gagner énormément également donc là tu vois ça te fait déjà plusieurs axes d'amélioration sur ce fight où tu as gagner mais énormément et je te parle sur ce fight mais c'est une logique à appliquer sur tous les fights évidemment c'est pareil hein, sur your Lead, tu mets le même burst au début sur les autres boss tu vas bien regarder Est-ce que ton robot de sort fonctionne ou pas Là je te prends l'exemple de ce fight Parce que c'est un fight poteau Et que c'est un bon fight pour montrer ce genre de truc Mais ça te permet de voir un petit peu euh, Un petit peu tout ça quoi Il y a également une autre astuce Qui, qui est assez basique Que je peux te montrer Je vais te montrer ça tout de suite C'est qu'on va prendre ce log là euh, On va reprendre ton log On va reprendre ton, euh, ton log. Donc si c'est le kill de ta guild Il y a un site qui s'appelle analyzer Alors il est pas Incroyable, il est pratique. Il y a des avantages et des défauts. faut l'utiliser euh, efficacement. Tu rentres ton log dedans. Donc c'est vous, Analyzer, tu rentres ton log dedans, tu te sélectionnes. Donc ici, cacahuète. Cette spec n'est pas supportée. Je m'en fiche. Bon, bah du coup, ça marchera pas très bien, mais ouais, bien. Là, il va te donner plein d'infos sur qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Par exemple, il te dit que t'as pas utilisé Die Sword. Me dis pas que c'est vrai. Me dis pas que c'est vrai. Je vais regarder, mais me dis pas que c'est vrai, cacahuète. Me dis pas que j'utilise pas ton CDDF, cacahuète. On va regarder. Alors, du coup, si on va. Sur... Je vais te reprendre, du coup. Bloom, bloom, bloom, cacahuète. Est-ce que t'as utilisé sur tes sorts. Euh, même chronologie, on peut bien les voir comme ça. C'est vrai que t'as pas utilisé du tout ton CDDF. Alors ça faut faire gaffe aussi, hein. ça, ça va pas augmenter ton DPS, mais ça va vraiment aider ton groupe, hein. ton CD def il est très fort, tu peux l'avoir toutes les minutes 30 sur Shadowlands avec le conduit qui te récupère la vitesse dessus, du temps sur le... dessus, et toutes les minutes 30 tu peux mitiger de 30% les dégâts, c'est extrêmement fort tu peux vraiment beaucoup aider tes soignants là-dessus ou tenir les miasmes, etc. Après, t'es pas mort en absolu, mais ça peut vraiment bien aider tes healers, et ça, c'est que 1 minute 30 de cooldown, donc vraiment, on user en on hein, C'est vraiment très fort, un peu comme le renvoi de sort qui, en plus, te permet d'ignorer les mécaniques. Bah, mine de rien, tu fais également gagner de la vie au niveau de tes healers, et ça aide à fond. Et donc, il va donner pas mal d'infos. Alors là, as, en l'occurrence, ta SP, elle est pas supportée sur Shadowlands, donc les infos, elles vont pas être, euh, elles vont pas être ultra pertinentes. Par exemple, il va dire euh, que tu pouvais faire plus de Mortal Strike, il dit que t'as bien utilisé tes exec dès que tu pouvais faire exec à la place de Mortal Strike Et par contre t'as apparemment une perte de Mortal Strike sur la phase, euh, phase euh, d'exec Ouh, Deep Wounds qui est pas refresh avec Mortal Strike pendant l'exec Ah ouais, ça c'est un autre truc qu'il faut faire très gaffe en, en, en, en Spearm Et eh bah ben, tiens, on va vérifier tout de suite En gros, en Spearm, faut pas se dire j'exec si je peux exec forcément Il y a des trucs à maintenir en priorité Typiquement, en PvE c'est très simple, t'as juste un truc à vérifier un seul, en, en termes de buff-debuff de, de de buff, ce, ce qui est beaucoup moins que toutes les autres sp de jeu, hein. donc arme c'est vraiment une des sp plus accessibles donc en plus c'est pratique pour cette vidéo c'est Deep Wounds, donc c'est ta maîtrise en gros, quand es en guerrier arme quand tu mets une mortal strike, ou que tu mets une frappe du colosse, ou que tu mets ravageur tu vas appliquer un debuff qui est Deep Wounds, donc par exemple si on va mater sur le mec là, donc le mec qui était là, euh, qui a fait des gros logs etc, là on va regarder ses buffs tu regardes ses buffs, bloum bloum bloum en l'occurrence, c'est un debuff. Donc, on va regarder les debuffs qu'il met. Voilà. Donc, là, ce que je te montre ici comme graphe, c'est assez basique. C'est les debuffs que le boss s'est pris de la part de Sakra. Donc, en l'occurrence, le gars arm qui a, fait, euh, qui a fait beaucoup de dégâts. Tu peux voir l'uptime qu'il a au niveau de ses différents trucs. Donc, adversary, c'est le lien d'âme que je te recommande de prendre, qui fait 3% de dégâts en plus. Donc, évidemment, dès qu'il le tape, il a 100% d'uptime. L'autre truc qui est très important, ça, c'est indispensable. Il faut avoir 100%. Vraiment, 100% time là-dessus. En PVP, il faut les deux là. Il faut Mortal Wounds et Deep Wounds. Mais en PVE, il faut uniquement Deep Wounds. Deep Wounds, c'est ta maîtrise qui va faire que ça augmente tes dégâts sur la cible. Ça, c'est indispensable. Il faut que ce soit tout le temps. C'est très simple en plus à mettre. Tu as juste à faire soit frappe du colosse, soit ravageur, soit frappe mortelle et ça va directement mettre un debuff sur la cible qui va le faire saigner et qui va faire en sorte que tu lui mets plus de dégâts. C'est indispensable d'avoir un uptime de 100%. Donc en gros, ce que ça veut dire c'est que si tu fais, si es en phase d'exec, il faut quand même mettre des frappes mortelles les moments où tu pas ta frappe du colosse ou autre pour continuer de debuff la cible. Ça, c'est vraiment important sur la diff de dégâts à la fin. Je vais regarder, du coup, sur ton graphe à toi, tu es à combien d'uptime sur ça. Et d'ailleurs, frappe du colosse, on peut voir qu'il en met 6, mais ça, ça dépend de la durée du fight. Mais ce qui est vraiment important, c'est le temps d'uptime de deep wounds en guerrière. Donc, on est parti pour voir ça. Donc, cacahuète. Tac, on va te prendre, on va prendre les ennemis, on va prendre les debuffs et on va prendre Venant de toi. Donc, les debuffs que Cacahuète a mis sur le boss Hop, tu vas sur tableau Donc pour rappel hein, Tu vas sur ton log, tu vas sur ennemi Tu vas sur debuff, tu vas sur tableau Et ensuite du coup tu peux regarder Ça Et en vrai, tu vois comme quoi Bonne laser est un peu claqué, t'es vraiment pas loin Pas, bah, non euh, T'es loin, mais parce que 88% C'est loin de 100 quand même Mais t'es pas mal en vrai, t'es vraiment pas mal Donc c'est un truc auquel tu fais gaffe donc ça c'est bien, ça c'est vraiment bien Et j'imagine que les pertes d'uptime c'est aussi les moments où tu te barres du boss Donc en soi, franchement c'est cool hein. Franchement 88%, sachant qu'il y a des moments où tu tapes pas le boss Ça me paraît vraiment très correct Donc on va regarder rapidement, surtout sur en fait sur ça tu vois, Sur les phases d'exec Est-ce qu'il y a des moments où tu spam tes exec Mais tu mets pas une frappe mortelle ou une frappe du colosse bah, Sachant que frappe du colosse tu le mets en cooldown Mais tu vois ce que je veux dire Sur les moments où t'as pas ta frappe du colosse Est-ce que tu mets quand même ta frappe mortelle Parce que 98 en vrai c'est vraiment vraiment pas mal donc c'est parti pour aller voir ça, Mortal Wounds, encore une fois, ça, ou whatever, on n'a pas besoin sur ce boss. Donc c'est parti pour voir, et 9 frappes du colosse ça me paraît peut-être court, mais t'as l'air de les mettre plutôt en cooldown quand même. Donc euh, à voir. À voir, ça aussi, il faudrait vérifier si tu les mets bien en cooldown. Donc on est parti. Donc on va tes ça, on peut, vraiment, euh, on peut reprendre All Friendly's, on va sur Cacahuète, bam, et on va checker la face d'exec. Donc ça, ça va être important, la petite phase d'exec Le boss, il est là, il est à 30% Bah tiens, je suis pile dessus. <rire> 4 minutes 30, donc 4 minutes 30, il passe à 30% HP, donc on va reprendre tes logs à toi Et on va se mettre à 4 minutes 30 On arrive en phase d'exec, et là on peut le voir Direct tu passes bien en mode Je condamne Tu mets ta frappe du colosse Donc là c'est bon, là t'as le debuff de la mortal wound Pendant un petit moment, tu remets bien Tu mets d'ailleurs ta prépote à ce moment là Encore une fois, c'est mieux à l'open euh, Probablement en vrai, les mecs, je les vois le mettre à l'open, mais. Euh, parce que eux, ils ont des kills courts. Après, faut voir. Au niveau de DPS de ta guild. En soi, honnêtement, on progresse. Si tu sais que tu vas mettre. Bah, là, de toute façon, tu pourras en mettre deux. Hein. Tu pourras mettre une au début, une maintenant. Mais si tu sais que ta guild galère, mettre ta prépote à la fin sur la phase exec en guerrier-arme, c'est vraiment pas déconnant. Donc potentiellement, c'est un bon play. Hein. C'est pas. Euh, T'as besoin d'aller vite dans la phase exec, tu mets ta prépote en phase exec, c'est complètement OK en guerrier-arme. Hein. C'est même plutôt bien. Hein. Le réflexe est bon là-dessus. Hein. Moi, c'est vrai que je regarde des mecs qui tuent le boss vite et ils ont des phases exec qui sont quasi inexistantes. Donc, au final, ils envoient tout dès le début, ils ont tout leur cooldown. Mais en soi, euh, c'est clair que c'est vraiment pas déconnant euh, ce que tu fasses ça. Ensuite, du coup, là, tu délaies ton ravageur. Du coup, effectivement, tu maintiens un uptime plus long. Alors, encore une fois, il hein, faut les mettre ensemble. Hein. Mais tu maintiens un uptime plus long de... Euh de tes blessures profondes à délai ça, c'est sûr, mais bon c'est pas le but non plus oh, Ouf, et là tu fais un ravageur, alors bon effectivement tu connais pas l'astuce du renvoi de sort mais si tu comptes te barrer, et même imaginons que l'astuce du renvoi de sort marche pas jamais tu fais ravageur avant, hein. faut le faire vraiment pendant que tu peux taper hein. ça c'est très important, hein. imagine t'as un proc euh, avatar ou autre pendant du coup du fait de mettre ravageur t'as rien là, tu peux pas taper, ça c'est beaucoup beaucoup de perte de dps, hein. faut vraiment faire gaffe hein. si, tu, si tu sais que tu dois te barrer avec une mécanique, quelle qu'elle soit tu, tu te barres, mais seulement après tu burst, hein. tu burst pas et après tu te barres hein. ça c'est... évidemment euh, si t'es pris de court il vaut mieux te barrer quand même, hein. j'ai juste euh, si tu peux il faut le mettre après quoi. ok donc tu reviens avec des charges t'es fou l'orage, nanana donc t'as encore un peu les buffs de, de blessures profondes mais là tu vas commencer à plus l'avoir, et c'est ici là là, c'est là où je veux voir une frappe mortelle c'est ici où il faut une frappe d'ailleurs je sais pas pourquoi tu peux mal Bon, c'est pas, euh, pas Pas besoin de le cut ici, hein, mais euh, peut-être que du coup tu t'es mis sur tes sorts. Ici, là. Ah, et du coup t'es reparti. Mais ici, tu vois, là, t'as plus l'uptime hein, dessus. Hein. Donc, quand c'est comme ça, là, ça, ces execs-là, il faut pas les faire. Hein. Il faut remettre une frappe mortelle. Dans ces moments là où t'as plus euh, la blessure profonde c'est vraiment important Faut pas te baser que sur la frappe du colosse et le ravageur C'est vraiment important de traquer ton debuff de blessure profonde et mettre une frappe mortelle Tu vas gagner beaucoup plus en DPS que de repartir direct en exec hein. Exec dès que c'est allumé c'est pas forcément un bon réflexe Cependant tu mets bien tes fulgurances entre tes exec ça c'est cool Ça c'est vraiment important pour maintenir la rage hein, sinon t'as plus de rage Ça également tu mets euh, ton buff war j'ai vu que tu as utilisé le, le bonbon d'emo également Ça c'est vraiment bien c'est des bons réflexes ça hein. Tu retapes, etc. Et là, c'est pareil, tu vois. Là, tu de nouveau un trou et c'est là où il faut refaire une frappe mortelle. Hein. Il faut maintenir la blessure profonde. Hein. Vraiment important. Tu vois, là, par exemple, t'es sous avatar et t'as pas ton debuff de maîtrise sur la cible et, et, et ça, tu perds vraiment, vraiment beaucoup en DPS là-dessus. Hein. Ensuite, tu le récupères avec la frappe du colosse. Et voilà, fin du fight. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'astuces, honnêtement. Je pense que tu as déjà beaucoup, beaucoup d'infos là de ce que tu peux améliorer. Donc, je te laisse me dire en commentaire, cacahuète, qu'est-ce que tu en as pensé. Et d'ailleurs, toi qui regarde la vidéo, hein, parce qu'évidemment, euh, c'était un peu le deal, j'ai dit, écoute, avec plaisir, pour regarder tes logs, mais dans ce cas-là, j'en fais une vidéo, parce que je trouve ça intéressant à voir en vidéo, ça me faisait plaisir, c'est un nouveau format de vidéo. Donc, vu que c'est un tout nouveau format de vidéo, ce que je t'invite à faire, toi qui regarde cette vidéo, c'est me dire, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que c'est un truc que tu kiffes De chercher comme ça, à, à aider comme ça un abonné en regardant ses logs, en, en montant le plus d'infos possible, ça peut t'apprendre également à chercher comment regarder des logs par rapport à d'autres personnes, etc. Et... Je compte du coup faire des vidéos comme ça, un peu récurrentes, potentiellement une ou deux par semaine, et sur, axé sur comment aider un joueur, et également sur comment aider une guilde au niveau d'une strat. Donc je te laisse me dire tout ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, ça me fait plaisir, et en plus tu peux te désabonner à tout moment, n'hésite pas non plus à partager la vidéo autour de toi, surtout si tu as des potes guerriers, armes en l'occurrence, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite